La mère de Twinkle tente de convaincre Cougne sur le masque que Youvraille porte mais ce dernier reste toujours borné et refuse d'admettre cela. Elle est méchante. C'est parce que tu as mal agi tu as jeté des pierres sur sa mère. J'ai accordé cadeau et semblé avoir tort mais elle ne cesse de répéter à chaque fois une chose avec conviction. Maintenant je peux pas y croire toi aussi tu crois ce que c'est possible qu'une vie joue la comédie.